Voilà, je fais cette vidéo pour euh, quelqu'un à qui on a déjà parlé depuis longtemps. Tu sais que tu dois agir maintenant. Tu sais que tu dois quitter ce boulot-là. Tu sais que tu dois aller t'installer dans cette ville. Quand tu es arrivé là-bas, la sensation que tu as ressentie là-bas, tu savais que c'est là-bas que tu dois être. Tu savais que là-bas, tu dois arrêter. Tu vas arrêter de souffrir. Vas-y, tu sais que en obéissant, tu vas trouver ce que tu as toujours, ce qui était là, mais tu n'osais pas prendre. Remets-toi sur le chemin, remets-toi dans la course, vas-y, lance-toi. Arrête d'avoir peur. De toutes les façons, tu vas mourir. Donc pourquoi tu as peur de la mort? Tu vas mourir. Lance-toi. Et arrête d'avoir peur. Ok?